Mmm. -hmm. ta <laughs> J'ai essayé, euh, essayé de jouer, euh, enfin j'ai essayé, j'ai joué, euh, ce que j'ai essayé de faire surtout, c'est de, de dans, dans les conditions normales, essayer d'identifier l'endroit où il siffle. C'est pour ça que j'ai choisi thème Autumn League, parce qu'en en fait, c'est le problème, c'est c'est essayer d'identifier l'endroit où il se met à siffler. Alors, a priori, ça serait par là. Maintenant, euh, ça serait par là. Mais quand j'ai eu une intervention sur, sur, le, sur le, le, le, le bas, quoi, grave. Donc, euh, ah c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'on ne on, on trouve pas, hein. Et là, euh, j'ai un facteur d'instrument qui est quand même euh, quelqu'un qui est quand même assez compétent. Et euh, c'est vraiment compliqué. Hein. Donc, euh, je suis presque à me demander si c'est pas un, si c'est pas un problème dans, dans dans la fabrication carrément, la fabrication de Selmer. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, si c'était quelque chose de mécanique, ça on l'aurait identifié. On l'aurait trouvé. C'est vraiment la merde. Et là, vous me voyez très triste. Parce que, en fait, quand je joue, il y a ces sifflements. Et quand il y a ce sifflement. Ça, en direct dans mon cerveau, ça me fait un problème. Ça me pose un problème parce que je ne suis pas. Je ne suis pas euh, en, en, concentré avec ce que je suis, en, en, avec ce que je joue. Je suis attentif à éviter de le faire siffler. Ce qui fait que ça pose, ça, ça fait une interférence en fait. Et c'est pas possible en fait. Enfin, c'est Si c'est possible, mais euh, enfin, dans ma conception, moi, de la musique. Euh, non, j'essaye justement d'arriver à de j'essaye d'arriver à jouer à jouer en direct sans poser de questions, y aller euh, soit à donf, soit tranquille, soit cool, soit machin, mais euh, mon imaginaire en prise directe avec, avec, avec, le, avec la musique la, la, il ne peut pas y avoir une interférence, il ne peut pas y avoir un sifflement, il ne peut pas y avoir un truc. Bon, Je veux dire, euh, c'est... Parce que ça, c'est le grain de sable dans l'engrenage, quoi. Enfin, voilà, bon, je vais vous laisser tranquille. Mais, euh, je, je, je, enfin, là, maintenant, ma, ma, mon objectif, c'est trouver ce que c'est, quoi. Trouver ce qui m'emmerde. Ce qui m'emmerde et ce qui emmerde le Black Mamba parce que. Euh, ben, il est gravement malade en fait. Il a une grave maladie. Je dis pas que c'est le Covid-19, hein. <rire> euh, quoi, t'as un sifflement dans les bronches Hein Il siffle, il siffle pas. Il y en a un des deux qui se fout de la gueule de l'autre. Hein. Je dois bien savoir quel... Allez, bisous, ciao fille.